Est-ce que tu fais du boucan la maman Hey guys Bonjour à tous Est-ce que ça va ici Moi ça va très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un haul, donc ça va faire euh, 10 ans que je n'ai plus fait de haul, je crois bien, ça fait vraiment trop longtemps en fait, je crois même pas que j'en ai fait un sur ma chaîne et je pense que c'est la base les hauls, non C'est la base des bases Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire un haul, j'ai plein plein plein de vêtements à vous montrer, genre trop trop style et euh, c'est pour ça que euh, je vous fais une petite vidéo et pour aussi vous parler de mes bons plans, shopping, euh, etc, site internet... Comme ça, voilà, vous allez être au courant de tous les bons plans, de ce que j'ai beaucoup de bons plans à vous proposer. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Et aussi, je voulais remercier Asma pour son maquillage. Elle a vraiment trop géré. C'est une pro, pro, pro. C'est une pote à moi. Et franchement, je vais vous mettre sur Insta. Allez vite, vous abonner à elle parce que c'est la meilleure, c'est la best. Allez vous abonner. Voilà, donc... On va tout de suite euh, commencer par... Euh... Alors déjà on a cette jupe. Euh, C'est une petite jupe euh, rouge qui est très mignonne. Que j'ai acheté donc chez Pull&Bear. Euh, je vous mettrai une petite photo euh, après du coup parce que je l'ai déjà mise. Euh, elle est vraiment euh, belle. Par contre en fait sur la photo il montrait qu'elle était rouge mais elle est plutôt orangée. Euh, elle est très très mignonne hein. Euh, par contre le petit hic c'est que en fait euh, on peut que la commander sur le site internet et ça je trouve ça dommage, j'ai pas pu l'essayer et du coup je trouve qu'elle est quand même assez courte, j'ai été un peu déchue par rapport à ça mais bon maintenant c'est acheté et puis euh, je trouve qu'elle est très très belle. Alors je la porte généralement avec ce haut, Enfin, je, je l'ai pas porté souvent, ça fait pas longtemps que je l'ai donc c'est pour ça que je vous fais ce haul parce que euh, les produits seront encore disponibles là à cette heure-ci quand je vous parlerai de... enfin quand je sortirai cette vidéo donc vous pouvez encore le trouver sur le site de Beer. Hein. j'ai acheté ce petit haut qui va avec, il est très très très mignon, donc euh, Positive Feelings euh, très beau, donc je le mets avec cette jure j'ai aussi acheté ce petit béret donc j'accessoirise cette tenue avec ce petit béret et je trouve que le béret ça donne un petit style Ouh là. là. <rire> ça donne un... Ouh là ça fait pas grand chose mais attendez il faut bien en mais... mettre bref voilà donc ce petit béret alors le tout je crois que j'ai dû payer euh, 45 euros les trois bon c'est raisonnable ça va mais il faut vraiment je pense euh... ouais 45 euros les trois ça va c'est raisonnable je trouve euh, je compte aussi le mois d'août avec donc euh, depuis août jusqu'à euh, novembre bon j'ai eu ma paye aussi du coup euh, je me suis payée beaucoup de maquillage j'ai acheté beaucoup de make-up euh, j'ai acheté ce pull aussi Kenzo très très mignon j'ai profité hein, on va dire hein. quand on gagne de l'argent on profite hein. Qu'est-ce qui <rire> alors j'ai acheté ce petit haut donc en août mais vous pouvez euh, le retrouver encore euh, chez Zara il est magnifique vous voyez c'est un haut euh... il y a beaucoup de filles qui l'ont en tout cas il y a déjà trois de mes copines qui ont le même que moi pas, pas en cette couleur là il y a du noir, il y a du blanc il y a du kaki, il y a du orangé et je trouve qu'il est splendide. Voilà, vous avez une petite tirette là. Euh, par contre, il est transparent. Donc moi, j'ai acheté un soutien-gorge. Euh, bah, D'ailleurs, je vais vous chercher là, je vais vous montrer. Un soutien-gorge kaki que j'ai acheté chez, euh, chez Oysho que je porte avec. Donc en fait, euh, ça fait kaki sur kaki, donc ça se voit pas. Mais euh, c'est vrai que bah, si vous n'avez pas de soutien-gorge kaki... Euh, essayer de le mettre avec un haut euh, noir ou blanc en dessous, ça peut être pas mal aussi, hein. c'est joli. Ou sinon, un soutien-gorge noir, hein. comme euh, vous le souhaitez. Alors, chez Pima, je me suis acheté ces chaussures qui sont juste splendides, j'ai vraiment kiffé. Donc, elles sont encore disponibles. Alors, j'ai failli me faire euh, douiller par euh, J.D. Sport. Sur J.D. Sport, elles sont à 110 euros. Et là, je vais vous dire, j'ai commandé sur un site internet. En fait, je vous explique, ma carte bleue ne passait pas sur JD. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, euh, et en fait, ils l'ont pas en magasin. Donc euh, ça, pour les trouver en magasin, bonne chance. Vous ne les aurez pas. Soit vous les commandez sur le site. Donc, c'est les Puma... C'est les Puma... Les Puma Muse, Maya. Euh, vous en avez en noir. Et vous en avez aussi donc les blanches. Donc elles sont, comme je disais, à 110 euros sur JD. En fait, euh, JD vous couillonne hein, parce que je les ai trouvées, comme je vous disais, euh, je... ma carte bleue n'a pas fonctionné sur JD. J'ai cherché du coup sur internet et sur le site euh, dress, dress In, dress in euh, je les ai trouvées à 76,95€ euros. Donc euh, franchement, euh, j'ai cache-prix. Euh, sur Zalendo ils en vendent aussi mais du coup j'ai sur... commandé sur Dress In et en fait je suis choquée parce qu'elles sont à 76,95 donc en tout j'ai payé 80€ avec les frais de port inclus le site Dress In je vous le mettrai ici euh, Voilà, hein. euh, c'est exactement les mêmes que sur JD euh, sauf que j'ai gagné 80, 90, euh, ouais j'ai gagné à peu près 25€ quoi donc euh, franchement je trouve qu'ils nous couillonnent JD par leur notoriété, leur image. Euh, voilà. Les, les pumas sur Dress In. Elles sont magnifiques. Elles sont encore blanches parce que je les ai reçues euh, la semaine dernière. Voilà, mais elles seront euh, plus blanches. Donc euh, vous les avez aussi en noir. Donc toujours la marque Puma. Euh, en fait oui, on est en hiver, je le sais bien. D'ailleurs il y a encore l'étiquette, je la trouve magnifique. En fait euh, voilà vous l'avez euh, comme ça et derrière vous avez Puma derrière et devant vous voyez c'est un petit triangle euh, un peu euh, transparent écoutez j'ai kiffé parce que j'ai tout de suite pensé à l'été, je me suis dit purée ça l'été ça peut être canon sur une peau bronzée, ça peut être splendide et puis bah voilà euh, pour sortir, pour aller à, à la mer à l'été et tout ça j'ai cache prix. <rire> Chez Puma euh, j'ai craqué je me suis pris le pull Fenty, il est magnifique je vous jure qu'il est splendide donc Fenty by Rihanna euh, là sur la capuche vous avez 13, vous avez le Fenty et en fait ce que j'adore dans ce pull c'est qu'il est crop top voilà et euh, vous avez euh, vous voyez euh, enfin en fait c'est large mais c'est crop top vous voyez le délire et je trouve qu'il est vraiment canonissime je trouve que ça fait un petit style, euh, j'adore. Je me suis acheté un autre pull euh, chez JD Sport du coup. Le champion que j'ai déjà mis pendant l'une de mes vidéos. Et je pense que beaucoup long, il est aussi crop top, un peu court devant. Et sur le côté vous avez euh, le champion qui est là. Voilà, Je vous ai montré qu'une sélection d'articles parce que je crois que le reste est au sale. Mais euh, voilà, je voulais juste vous montrer un peu euh, des bons plans. Euh, le site d'Haracine c'est super euh, il est super et aussi le site vintage où j'ai trouvé euh, ma petite robe puma que j'ai payé euh, 20 euros donc il euh, y a encore l'étiquette franchement euh... alors ah vintage c'est trop bien ah, euh, bah, je vous invite à me suivre sur mon compte vintage aussi parce que je vends aussi des petits trucs ah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je vous l'avais promis je vais vous faire la dédicace parce que à chaque fin de vidéo comme je vous l'avais dit. Voilà donc euh, la dédicace sera pour Beauté Enjoy qui m'a justement dit je t'aime tellement. Donc ce genre de message je trouve trop ça, euh, voilà, je trouve ça trop mignon. Donc Beauty Enjoy merci à toi euh, d'avoir commenté ma vidéo. Euh, C'était ma vidéo que hasard je crois ouais. Voilà donc je vous fais de gros bisous et euh, du coup bah si euh, cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner si vous ne connaissez pas et euh, à me suivre sur les réseaux donc euh, snap, insta, je vous mets tout ça euh, pendant la vidéo. Bye